Bonjour, aujourd'hui je souhaite vous partager mes ingrédients de réussite d'un projet d'habitat participatif et développer en particulier la notion de raison d'être. C'est parti Bienvenue sur cette chaîne, je suis Audrey Giquel. Je vis en habitat participatif depuis 8 ans et j'accompagne des groupes depuis 2 ans. Il y a une dizaine d'années, une Américaine, Diane Elif Christian, spécialisée dans les communautés, a fait une étude et a analysé que 10% seulement des projets arrivaient à aboutir. Alors, c'est une étude qui date un petit peu et dans un contexte qui est bien différent de la France, mais ça montre la difficulté qu'il y a à construire un habitat participatif. Par ailleurs, je rencontre parfois des personnes qui pensent qu'il suffit de trouver une grande maison, un grand terrain, d'y construire ou d'y rénover des appartements pour construire un habitat participatif mais en fait ça ne marche pas comme ça en fait un habitat participatif c'est à la fois la construction d'un habitat et la construction d'un collectif ces deux composantes sont essentielles au projet alors même si on peut construire le collectif en discutant des sujets de l'habitat je pense qu'il y a une attention particulière à avoir sur le collectif et les mes ingrédients de réussite d'un projet d'habitat participatif prennent en compte ces deux composantes et vraiment cherchent à, à faire grandir ces deux projets en parallèle pour représenter les clés de l'habitat participatif, je me suis basée sur une image, le tabouret trois pieds. Le socle est composé de la raison d'être d'un côté et du nous de l'autre. Le nous, c'est la cohésion de groupe, ce qui fait que les gens aiment être ensemble. Ensuite, il y a trois pieds, trois piliers. La première, la communication bienveillante, la deuxième, la gouvernance partagée et la dernière, la gestion de projet. La raison d'être, c'est une des premières choses que le collectif va créer. Ça permet de donner une orientation au groupe. Ça permet, un petit peu comme une étoile de berger, de guider le projet dans une direction. Ça va permettre également à des nouveaux d'être attirés par cette raison d'être et ça va permettre de donner des priorités, des orientations lorsqu'on lorsqu se questionne, par exemple, est-ce que c'est pertinent d'avoir une activité de maraîchage ou est-ce que c'est intéressant de faire des chambres d'hôtes voilà. Je trouve que la charte et la raison d'être sont très complémentaires. Une, une raison d'être, ça se définit de manière le plus concis possible en une à deux phrases, alors que la charte, c'est plutôt de l'ordre d'une page à quatre, voire plusieurs pages, où on va détailler les valeurs du projet. Euh, souvent, d'un groupe à l'autre, on retrouve souvent les mêmes valeurs, alors que la raison d'être, c'est vraiment, euh, si on ne gardait que l'essentiel, qu'est-ce que ce serait Et voilà, c'est pour ça que je trouve qu'une une raison d'être, c'est vraiment un, un moment euh, très très important dans un groupe. Je vais vous donner un exemple de raison d'être, celui de mon collectif. Un habitat participatif nourri par l'intelligence collective, un lieu de vie de partage, d'expérimentation et aussi de culture, graines de possible pour une transition écologique. Donc, vous voyez, dans cette raison d'être, il y a le terme « lieu de vie ». C'est vraiment quelque chose, pour nous, très important. Et si, des fois, j'organise des formations dans ce lieu de manière assez exceptionnelle, ça n'est pas un lieu d'accueil de formation. Et donc, c'est vraiment à moi et aux personnes qui participent à cette formation de nous adapter au fait que c'est un lieu de vie et d'accepter qu'il puisse y avoir euh, des bruits d'enfants, euh, des dérangements. Voilà. C'est OK comme ça. Euh, il y a également cette dernière phrase, graine de possible pour une transition écologique, euh, qui est... Euh qui est assez visionnaire pour le coup, puisque quand on l'avait marqué il y a quelques années dans notre raison d'être, nous ne pensions pas que quelques années plus tard, nous serions tous ou presque investis dans une association de transition écologique sur notre village. Donc voilà, nous sommes maintenant très heureux de pouvoir partager cette dynamique au sein du village. Donc ça a vraiment pris de l'ampleur au-delà de notre, de notre habitat. Une raison d'être, ça doit être clair et concis pour être facilement mémorisable. Ça doit permettre de canaliser les énergies du groupe et de définir les valeurs fondamentales du projet. Et ça doit permettre au groupe de s'y référer en cas de doute, en cas d'incertitude par rapport à certaines choses qui sont faites dans le projet. Moi, ce que je préconise, c'est de prendre du temps déjà, d'avoir toute une soirée, voire toute une après-midi. Et puis, on va pouvoir euh, prendre le temps de visualiser, de se plonger dans qu'est-ce que c'est cet habitat idéal, cet habitat participatif que je veux construire avec vous, et de se mettre voilà, dans un état. Donc, moi, j'aime bien faire une balade virtuelle avec les collectifs que j'accompagne pour l'émergence de Raison d'être. L'idée, voilà, c'est vraiment de pouvoir euh, constater qu'est-ce qui est important pour soi dans ce projet. Et puis ensuite, on va le partager ensemble. Le collectif va pouvoir partager ses valeurs, partager ce qui est important pour lui, et peu à peu converger vers la raison d'être en utilisant, par exemple, la prise de décision par consentement de la sociocratie. Moi, c'est la méthode que j'utilise et que je détaillerai dans des prochaines vidéos. Alors, je vous donne ces éléments, euh, voilà, pour vous aider à, à faire émerger votre raison d'être. Mais je ne cache pas que cette étape essentielle pour le groupe euh, sera encore plus forte si vous vous faites accompagner, euh, voilà, parce qu'un accompagnement va vous aider à vous guider, à vous orienter, à vous à, à faire le processus de prise de décision et ce sera encore plus fort pour vous. Est-ce que je constate quand un collectif trouve sa raison d'être quand il y a eu cette proposition à zéro objection, il y a comme un quelque chose qui s'emboîte au sein du collectif, quelque chose qui qui fait briller les yeux quand voilà cette cette intelligence collective à à opérer, il se passe vraiment quelque chose et on sent que le, le collectif euh, grandit d'un coup. Voilà, ben j'espère que ces éléments vous auront aidé. Euh, je serai ravie de vous retrouver dans les prochaines vidéos pour vous détailler les autres piliers de ce tabouret à trois pieds. J'ai réalisé des facilitations graphiques qui ont été merveilleusement mis en dessin par Thierry Delisle, un ami. Euh, vous pouvez les télécharger en cliquant sur le lien qui est en dessous.